L'autre fois, je viens de nous faire 000 0 dollars en 9 km. Je vous un une principale information dans le journal pour journée jeudi 1er février 2023. Moi je vous tout le monde sur réseau. Informations sur TV 83. Et c'est même plaisir pour toujours informer dans ce fait actualité dans le pays d'Haïti kidnappés, ils yon médecins cubain et ça a passé dans la zone 75. Information l'information, ça médecin eu sous page Médecins Cubains qui publiait le fait qu'on est, pas premier médecin cubain, yo kidnappé en Haïti. Dans le 75, il a abandonné yo machine, côté bandit, yo a avec propriétaire. Il il ça vient pratiquement deux jours, depuis qu'il kidnappé jusqu'à présent, famille, sans nouvelles. Donc, avons un coup de pied dans l'actualité politique qui t'aime d'une tout. C'est hier, finalement enterré trois policiers qui sont tombés en babal bandit dans la boule et ses parents examinete là pour porter la main forte Soit à a gros et pété yo accusé France Ariel Henry qui c'est principal monde qui responsable Zack Silla. Zack insécurité qui ten dit le pays Jamaïque de porter la main forte lui offre tête soutien à que pays d'Haïti mais à part des Canada la France ou encore pays Salvador qui rejoignent -re le liste là c'est ce pays qui décide pour camper et puis aider des pays d'Haïti éradiquer, craser, fini avec causer gang. Mesdames et Messieurs, vous là, si vous pouvez faire ça, abonnez-vous ensemble pour un pilote. Pour faire essentiel, la nouvelle pour jeudi, qui le 1er février 2023. A rappelez ou connectez Pigo le Réseau. Réseau information, c'est Sophia TV 83 venir avec euh, information ça concernant z kidnapping qui a augmenté en dan là. la regardez nous avec euh, z kidnapping qui fait euh, son tension employé faculté et de droit à sciences économiques là les gens Renel la joie mais bandit kidnap monsieur chauffeur une chauffeur faculté de droit accès économique côté bandit kidnap monsieur depuis la date qui était vendredi 27 janvier 2023 mais pas trop loin faculté de droit économiques, économique dans Port-Prince c'est c'est rectorat universitaire qui confirme nouvelle ça d'après et en dit responsable dans rectorat kidnapping ça qui fait ta, so chauffeur faculté de droit sciences économique là qui est et Renel la joie mais monsieur qui s'est à une chauffeur qui apprend pour faculté, mais vous m'avez dit qu'il n'y pas vendredi 27 janvier 2023. Pas trop loin faculté de droit access économique, selon ça qui dit beaucoup bon hein, de université d'état d'Haïti. En tout cas, vous communiquez, vous mettez et dehors selon communiquer ça, monsieur jean renel Lajoie, monsieur Téguin en même moment qui n'est pas de vide, mais sous machine que le Téa un e, pick-up couleur blanche qui est pour plaque SE qui est le service de l'état 02469. Nan, un moment que Bandit a kidnappé, monsieur, mais pour nous dire bien, euh, le rectorat universitaire, lui-même qui dénonçait et puis condamné Zaka kidnapping, qui fait sous chauffeur, -là, mais lui profiter, exiger libération sans condition, monsieur Lajoie, pendant que responsable de la rectorat dit attendre avec un pile impatience à libération, professeur, historien, et en ministre éducation nationale, Pierre Buteau, n'a pas rappelé que Bandit est kidnappé, mais la fois passée à la Cali, dans Thomas Saint-32, côté que Bandit est en dans la Cali, le kidnappé professeur Pierre Buteau, que, Université, nous songeons en institution géographique, tout ça ou même, qui sortit de notre, pour condamner ce kidnapping ça et continuer à exiger libération du professeur Pierre Buteau, jeune un, qui était ancien ministre éducation nationale. Je l'ai noté annoncer ça à notre site, y un chauffeur brigade médicale cubaine qui a kidnappé ce ministère, euh, euh, ministère de euh, santé publique dans euh, le pays Cuba qui confirme l'information chauffeur brigade médicale cubaine en Haïti qui ces gangs été qui ki, a kidnappé d'après ça. ministère de santé publique dans euh, l'île communiste a rapporté ma 31 janvier. D'après notre site-là, 23 janvier 2023, chauffeur brigade médicale cubaine Alejandro Aguilera Milanes d'un d'après en Haïti, d'après information, ministère cubain santé n'a communiqué au public sous site internet, yo, yo souligné immédiatement et avec discrétion essentielle la situation nature ça, négociation commencé avec autorité haïtienne yo pour assister à que malheureux événement ça, avec plus haute prioriténalité pour capable jouer une libération sûre et puis rapide cubain. Ministère qui peut trop trois détails sur l'enlèvement précisé, reste membre de la brigade soit environ 250 personnes parmi eux, médecins, patients et personnels soutien, tout porté au bien. C'est pas la première fois gang criminel criminels qui a opéré dans certaines régions dans pays d'Haïti, membre brigade cubaine. Année passée, médecin Dei, Mara, Hélène Pérez ont été 10 jours. Non, mais même gang qui te quitte dans pendant le voyage de voyager dans le bus avant d'être relâché selon l'ambassade cubaine en Haïti. Non, c'est qu'on est un grand piloteur qui a fait divers côtés dans le, monde, dans le monde qui a préagi par rapport avec la... Nous sommes capables de la question insécurité qui a pris un en d'autres pays. Il un premier ministre du pays jamaïque, la, Andrew Orleans, qui déclarait la fait qu'on est que le pays est disposé pour participer à toute éventuelle force multinationale qui vient aider Haïti. Il vient mettre la question d'insécurité. Il y a même prêt tout dans la question de force multinationale. Si vous voulez mettre le campé pour pouvoir venir aider Haïti, mais pays jamaïque est pour lui avec Haïti dans la ma matière de sécurité. Se ça selon ce qui dit le bon Premier ministre, qui c'est Jean et qui c'est Andrew Hollis, les mêmes qui croient que je il faut qu'il y ait un effort qui fait pour river et rétablir stabilité dans le pays. Il y a une question gangnam, qui a pris un arrêt dans le pays d'Haïti et jeudi, a, qui, sandwich, la perez, la, kaj, haïtien, qui a créé plus grosse analyse de la péresse de la caisse chagrène haïtienne qui a vivé sur le territoire d'Haïti. Même si là, qui y a une diaspora qui est un peu inquiétite pour proche et vous même tout qui parfois tavlé rentré vinn web coach yo qui gen gros difficultés qui gen gros la paresse pour t'entrer en Haïti n'a fait est tout nan question uh, kidnapping tout mais n'a pran hier tout gen men zone delma 75 Donc on est là surtout nan zone Faustin Premier ak Cacalpa c'est un pile côté c'est des côtés là en dedans et 75 un pile cas kidnapping répété et dans zone sila mais hier là nous a prendre et ben dans ben zone ça semblé ta gen un cas kidnapping qui ki fait dans zone ça et ça qui te créé gros vent panique, surtout précisément dans zone 1 premier, et j'en dis dans zone Fostin premier, zone Catalpa, c'est zone où j'y ai, avec uh, question qui d'appel qui passe, répété, dans bloc Sayo dans niveau Delma à 75. Et situation ça qui chaque jour qui a créé gros vent panique, la Kaïmoun qui habitait dans zone Silla et qui Afrique, a fréquenté zone ça chaque jour au qui passait par rapport avec situation ça Delma 19 en 75 à 30. Catalpa, Foster premier. C'est de côté là qui euh, je viens là. Qui e a focus sur vous avec Zak kidnapping? Même ki si vous avez trouvé le porte-prince, pas peu de choses. Vous avez côté là C'est de côté où vous avez eu un avec deux cas kidnapping qui passent à répéter avec la situation. Nous avons toujours été dans les insécurité. d'insécurité. Je vous dis là, question ça. Hier, il y a quatre policiers qui ont la vie dans l'attaque. Nous avons fait un examen de vous dans le métier, dans vie. Nan, vi y sou yef, il y trois témoins qui sont en place. Ils ont Hier, il nous parlons avec le reportage de sa collaborateur Noalix Gauthier réalisé puisque c'est lui-même qui était représenté radio, Mega dans le cas d'activité, ça. Funérail à trois policiers qui étaient perdus la vie dans l'opération 20 janvier, Népé Choville chanté ailleurs, Madi. 31 à l'Académie de police nationale présence de un examen de la Dans l'occasion, le DGPNH a annoncé un enjeu de la vidéo. La police a lancé un signal clé pour capable de croire que les gens sont pays. Reportage Alex Gauthier. <muché> C'est qu'il y a amphithéâtre dans l'académie de la police qui couvrit avec le drapeau PIA. Pour c'est juste Dickens, Oxina Gérald et Luc Eliezer installés devant C'est Dans la salle, personne n'a pas de cas de l'onager. Pour porte-parole la police, Gary Desrosiers, c'est trois héros qui ont bataille pour la population en bonne sécurité. de la Et il y a un Il avait une passion pour le Seigneur, c'est Il fut un païen et un soutien. Et je pour le monde. Les gens qui perdit la vie ont exercé ce fonctionnement, pas mourir d'après Père Robert, lui, qui t'a célébré le ça. Ils sont passés sur l'autre rive. C'est juste Dickens, Octina Gérald, Luc et nous n'ont pas ne pas mourir parce que tout le monde qui mourit dans l'exercice fonction, qui tombait dans l'exercice fonction, que l'a fait avec un cœur qui honnête, qui propre, Personne n'est pas capable de combler vide les policiers dans la famille. Mais les GPNH, France LB, promettent familles, la police a supporté la famio, nan famille dans un mauvais moment difficile. Ma petite famille, policiers de Téléon, que la police la, en général n'a pas de rien que nous sommes capables de faire pour que nous comblions vite de loin, là dit qu'il y une situation compliquée, mais il encourage tous pour travailler dans tête collée pour résoudre phénomène de sécurité. que pour que si PNH a pas changé de façon à fonctionner, pas jamais aucun résultat d'après France LB qui garantit que dans quelques temps encore, la police après elle a un bon jeu signal avec pays. Je vous dis, François ah, L.B., directeur général de la police, que même si je veux, on l'autre monde venir, si nous pas changer le mode de fonctionnement, c'est toujours le même mal. Bah, donc, on conseille à la population haïtienne, à tout secteur dans le pays, nous-mêmes, frères nous, policiers, et policières en nous unissant contre le mal qui s'est fait sécurité dans le pays, en fait un faisceau pour nous promettre connexe. Là, quelques heures après, après des signaux clairs les policiers ensemble pour nous combattre C'est déjà 14 policiers qui perdent la vie au face gangrions qui passe suspend ferraille dans différents coins dans pays. Pendant funérailles, trois policiers ont chanté, 6 autres policiers cadavre ont gâté à tenir sa vie. Malgré promesse, chef police là famille ont pas guiché chance royon dernière fois. N'a signalé en pile dans famille 3 policiers ça ont décidé pas d'assister cérémonie. Dans l'académie, à cause de la puissance, qui n'est pas loin du espace. la commissaire a été devant commissariat police de la exprimé à la peine à la ouais! ouais! Alex Gauthier, Radio Mega. Merci en pile la Liksé côtier justement Liksé plusièrement famille entière coupée devant commissariat de police en Villeland depuis bien bonnet. un ça yote gang gros qui était dans gros la paresse par rapport espace académie police là côté gang contrôler famille critiquer gouvernement place là. Yo dit ki ki té bandi acheter pays l'argent content pour éviter de coûter quelque ma famille. Il <fuultem Supreme> y a des policiers qui chantent la police de ton pays pour garder pour elle, pour policiers mourir, pour garder pour elle, il n'y a pas tant de ma cachotte, pas de mauvais qui mettait organisation entièrement mais c'est impossible de le raconter moi pas moi petit moi moi madame moi moi pour ça nos pays nous désolons nos pays gardez bien pour nous raconter nous c'est aujourd'hui à pour nous raconter pour policier entièrement pas chanter pour mine qui en de route nous pas ca c'est moi entièrement police pas c'est bien c'est l'académie. vraiment oui je chanter pour la il n'y a pas de cachoté, et c'est bien. Et je ne suis pas capable d'aller à l'académie, qui est président du chef de la police, qui est tout bagaille n'obéit, qui est le chef de n'obéit, mais je ne suis pas capable de prester la police n'obéit. Pourquoi va pas aller à l'académie Parce que même les policiers disent nous, si nous ne pouvons pas aller nous mettre à l'aise, nous ne pouvons pas aller nous-mêmes. Les policiers ne sont pas prêts pour y aller, ils ne sont pas prêts pour y aller. Les policiers disent que nous ne pouvons pas aller, c'est les policiers qui sont avec nous, c'est les policiers qui sécurisent sécurité fait si tu de faire des Ça fait êtes ça fait de ça des choses, vous êtes en vous êtes des choses, vous êtes de en Si en en des des en train de faire nous avons chef de la police. Le chef de la police a mis nous aller dans le pays nous avons Nous avons un il nous la police. Qui s'est en parlant de la police Nous pays. Nous Qui a été fait a fait Qui Qui a fait Qui a Qui a a été la, Qui Qui a été fait la a Qui a nous la chimère prend, elle prend, elle prend, elle prend, elle prend, elle prend, elle va elle elle est elle elle elle elle elle elle prend, elle elle prend, elle elle prend, elle elle prend, elle elle elle elle elle Académie de police, c'est là, entièrement, tous les trois policiers ça, qui sont de victimes de métivier, ils ont chanté matin. Et, euh, Andy, village ou bien, Katsama Ozo. bon, l'autre, on l'autre espace encore. L'autre, on zone d'un coup, Trou du Nord. Trou du Nord, tout le monde connaît, bien Kosovo. Mais, Kosovo, c'est des groupes armés, mais c'est des groupes canveilleuses Ou après, a Trou du Nord, ou après, il la a un hôtel, il y a un hôtel, marché y Gen, mais, y a un groupe y a un groupe qui y a un yo Mais groupe ça, libéral lancé, libéral opérationnel souvlé dans des périodes électorales. Souprès par exemple, et, et, et comment Kafou ça relè? Et l'obrali Milo on va page de Kafou là mou et pi où a, comment le relè? Kafou l'ofile ou à la rivière du Nord pour tombe, etc.? Comment vous avez encore? ça Je vais son téléphone pour je puisse ça. Je vais faire dans ça. Donc, on va faire ça. On des faire ça. On va faire des On va faire ça. ça. Et ça. On va faire ça. On va faire ça. ça. On L'opre gang, oui, barrière battant par exemple, merci un pile. L'opre groupe armé qui te ami dans Miraguane. Pour qui ça comme si politique là toujours connecté avec des groupes armés? C'est parce que les la besoin pendant la période électorale. Jodi, si les gens qui a fait politique, a dénoncer gang, qui besoin comme si faut bandi ça yo yo yo. M'garant tout, n'est que ça bon bel électorat. Mais on l'autre bout tout pour qui ça, monsieur qui n'a politique yo pas jamais dénoncer gang. On va comprendre ça et m'a là. Chaque monde, dans le niveau pauvre, il faut contribuer pour nous sortir dans sa là. Chaque monde dans le niveau pauvre, faut contribuer dans sa nier. Quand il y a des policiers, Là, je vais parler de comportement policier. Ça va quoi j'aime rivez où on est dans civil, z'am souli, et pour peur penser ces gangs, et puis c'est peu près de ces policiers. Attitude, comportement, j'en ai la camper, look cheveux, chevel, qui souli, Montrez son brin Mouti ou pas confortable. L'op gade nèk la, parce que ou dit, ke, monsieur, quoi t'as ça? Mille gèz am souli. Et puis après, non, mais les policiers, monsieur, qui j'en veux, Cheveux l'anti ils gens, coiffu assemblé, anèk gang yo. Parce que, quelque part, police là tout, monsieur. C'est vrai que je dis à moi, tout police, presque dans style Cheveux pompon, gèn gèn gèn qui trace ses cheveux yo. Monsieur, mais, mais, bon. <laughs> Peut-être que vous avez dit non. Je ne sais pas si la police l'a dit. Dans le règlement intérieur de la police. Même si on a l'armée, elle-même, elle a un pour chevaucher. Je ne sais pas si c'est pour la police qui a eu l'air. Mais on arrive dans une situation où on a eu l'agence civile. On a eu de Et on a eu l'air de Et ça fait grand pile le monde qui est victime. Dans la question e, e, ki kidnapping, les a eu l'air de et Parce que, euh, il y a des fois, il y a des comportements des policiers dit disent T'es C'est ça, un peu le monde considère comme un mode opératoire. Je vous dis, la police, il faut faire tout. policier policiers, il faut faire Il faut essayer de faire une forme de décantation de attitude, comportement que n'a pas affiché. Moi-même, je vais vous donner un exemple des policiers sur TikTok ou bien sur Statue cap exhiber des âmes etc cetera dans ces <laughs> âmes pa, ou pas besoin rentrer dans toute bagaille ça yo ou pas eh ou pas besoin prendre forme look d'ailleurs je dire si vous pas par exemple c'est on et détective lié ou bien souci on investigateur vous la un enquête mais pas besoin exhiber où pourquoi j'aime je base bandit en bois à police ou bien un policier qui a pris le ordinaire ou bien un nek qui bon, a pris le boss. Et puis, il y a un autre bagaille, il y toujours dit tout. Po, policier a un bagaille que a cherché. Il a une forme d'enrichissement que l'a cherché tout. qui n'est pas correct. Parce que ça, me le dire, où on un salaire? Le salaire, c'est connu. C'est vrai, le petit. Eh ben, Joseph Tekadou, depuis piti, ou estime au bagage avec elle suspend play qui t'est posé là. Il y a un monde qui dit mais ça me doit faire aimer. Les pouvin accepter l'objet qu'elle. Acti ça là ou pas qu'a besoin de toute bagaille. Bon m'explique-vous, on est qui Agent 1, agent 2, agent 3. On dit agent depuis tout dans la police nationale d'Haïti. Axale po ou pas, j'aime n'aime pas posséder une machine. Parce qu'aucune 4 figures pour acheter une machine, ça n'est pas Ça veut dire que policier a conscient de situation économique, a à baisser les chercher des autres bagages. Je dis à le policier, doit il n'y a absolument aucun rapport entre lumière et ténèbres. Pas gang fait gang pas amis la police c'est l'être citron. Bon, me prenez ça pour nous encore monsieur gang pas gagner aucune relation liaison avec la police m'attendre gentille abli à ap traiter nèg de vicieux les qui conviennent demander l'argent caille l'argent d'école, l'argent pour manger l'argent mais quand il le dit, je suppose qu'il assume. Ce n'est pas étonnant que les qui ont chèqué. Ce n'est pas étonnant. Même si Jean-le, sens là, fait une émission, dit un le il dit qu'il qui ont un métier journaliste, journaliste, qui demander pour payer les cailles pour vous. Qui sais dit que je pour mettre mon cash pour vous? Pour qui est ça? Je veux dire, le deuxième aspect, c'est la question faut que la police soit en ou bien les policiers dit en train monsieur, je suis en Mais faut me dégager, je mettre l'ordre de la discipline pour me vivre avec ça. Ou bien, si je ne peux pas continuer avec ça, sa, j'abandonne. Il n'y a aucun rapport, aucune liaison, aucun lien entre bandit et la police. C'est l'aide à Citron. Ce cas, il c'est manque de dégâts pour un bandit. On est qui dans le kidnapping, qui dans toute qualité de bagaille. Ou même, mission pour se protéger et servir. Je dis à vous, on est ou qu'on a Et il dit, qu'il a commence à citer non. Mais ce n'est pas correct. Et puis, je dis à Jamdi, hein, policier a fait de où un policier? Cette histoire de comme si, ou quand dans la rue, oui, mon a passé à ah, mon chèque, fait faire un on a joué à week-end. Non. Parce que la grandeur, ça qui beau grand grandeur, c'est ça. C'est respecter, tu vois, que vous avez grand dehors. C'est l'histoire de. Vous n'empêchez pas. Moi j'ai week-end il pas et la, la ou, ou, ou, pa, faire ça? Moi ou, pas. Ou, on on, on e, e, ben, dit, bon, ou fait un checkpoint et là, et Automatiquement, On dit qu'on a a etc. On marche ça devant la boule ou rien. La, la, bo, plus l'argent. Ja. Et pour gagner une forme de clientèle qu'on développait avec lui. Et puis, qu'on y a demain, on vient de service. C'est comme ça. Dans les années 95, nous avons commencé à faire drogue. Qu'il faut arrêter de policier dans le mouvement de drogue. Qui fait que vous remarquer en uniforme qui traversé, Grèce avec Elobe qui a drogue. Monsieur, nous sommes académie quand même au minimum. Supposé, au minimum. Parce que je dis, par un policier en de pays, par qu'on ou bien par capacité pour identifier des gangs. Je dis à monsieur, gang, c'est nous. nous. Nous allons dans un mitaille. Nous pas dans un avec vous. Je dis à ce gonfle nous, bah réponse qu'il faut. Bon, moi je dis à Négale, Cassez-brisé, Me... faites de des cassés-brisés. kafou pas vrai, monsieur. c'est pas kafou il a tué les Il a tué les exactement dans la cuvette et pour passer ta pour sauter, pour aller entrer C'est là où tu es. Et les toujours masé là. Je comprends. par pas aucune stratégie, aucune bagarre que ensemble. Mon groupe, les ils mettent un frappe. bloquer la rue, prendre les machines, c'est pas ça. Et, ouais, bandiers, si nous t'étions dit d'être ouverts, nous commencé à tracer exemple. Nous commençons pas par petit volet. Tout ti volet, et pas pour avoir la pu tout ti volet, nous connaissons que nous fait ti petite action, etc. Voler la il pas monde. Ou bien, ti zam Ou t'es commencé à tracer exemple sur les bandiers de ta première. Mais tout ce que tu fais là, bloqué là, il n'y a pas aucun résultat. Bon, c'est vrai que tu as une tentative pour que dans l'installation, on qui un pouvoir, mais on allons va continuer, etc. Ça, c'est volonté par nous, on ne va pas avoir de stratégie. Mais, <rire> messieurs, font bagaille. Et nous on va mettre dans la tête nous, que nous avons besoin de moyens pour aucun moyen ne vienne à Gonja. La police n'a pas de problème z'am. Pour z'am, moi, connais la police saisie, la police n'a pas de problème munition. Pour munition, moi, la police saisie, la police a un grand problème. Soit un problème de volonté, ou bien, ont certaines complicités. Moufou manifestation, bloquer la rue, fè mouvement. Moufou kaya fè mèm baga la tou, non. Au contre, je vous dis, la police a te zéro tolérance. Jouwe muscadin fait la, zéro tolérance. A pas jeudi, qui gibral les anglais, et vil gon ouzi nan men, bel ouzi, bel zam, et ap traversé les anglais on est arrivé il est arrivé de tigouave il prend moto et puis tandis que antenne dans la machine là et puis au tout dit euh miskadé mon nèg bon moto là mais gon gros valise sous dedans et puis on fait ça on fait grain là c'est ça pas expliquer nous là quelque part dans nip gon nèg qui a volonté pour du kafou ça c'est métier là qui sont dit très beau là comme même Bon là, quand même, c'est cimetière pour bandi Parce que mais ça qui passe. Policier qui t'a traversé pour le travail là. Est-ce qu'il t'a dérangé, gang fait ça Qui ça t'a fait, Negue Qui sale dérange, gang Pour Negue, décider a de tuer là. Il a décidé de le faire. C'est qu'il a décidé de quitter la porte. Qui ki, s'en so fait Ou pas, je ne sais pas, je pas, je ne pas, déranger C'est un grain problème, ça me gagné. Et puis, on a nous savoir, nous mis, avec mis un discours bon bon nous av de l'État qui n'a pas fait ça. Ou l'État pas fait Mais, mais, si vous avez un problème l'État, attaquez l'État ou vous là? C'est Ariel qui a un problème, c'est vous qui représentez l'État. Est-ce que vous représentez l'État? Parce que vous avez une machine qui passé et vous décidez de kidnapper. Pendant être que vous avez une ville ou parti avec été en ouverte ou qui a été en ville qui ça me dérange? Eh Amen. C'est ça, justement, pour nous commencer à dire, aujourd'hui. La... parce que, nous a toujours un prétexte, c'est l'État. Ou l'État n'a pas fait travailler. Mais ce n'est pas vrai. Ou acheter des amours, ou bien beaux bon amours, ou acheter des munitions, ou quitter les gens à gauche à droite, ou détourner les camions. Bon, on est qui a un business, Jérémy. Ok. Il y a des business, des fois, c'est la zone prêter. Ils font camions, des camions, des absoutes, absolues, au prince pour l'entrée, Jérémy ou bien Ok pour mais qui ça nexal fort pour qui soient fait ça et vous venir parler de l'état tandis que moi même comme citoyen qui dégage mon petit business petite entreprise suis en subi même l'état à tout on va même on faire ça même la policier aujourd'hui les pas acceptable bloquer la rue bah pression à gauche à droite mais qui est c'est oh. je je me demande côté tête haïtienne, I'm mm -hmm.